Bonjour, bonsoir, salut, c'est Seugogi. Et vous savez, je, ça fait longtemps que j'ai pas fait des unboxing comme les Sonic Maya que j'avais fait. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit unboxing des familles, comme on dit, qui est tout simplement un unboxing d'une édition collector. Et l'édition collector que je vais vous présenter est tout simplement faite par Limited Run. Alors bien sûr pour certains qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Limited Run, voici une explication. Limited Run Game est une entreprise qui distribue des jeux vidéo qui sont en format dématérialisé en format physique. Que ce soit sur PlayStation 4, PlayStation Vita ou Nintendo Switch. Fondant en 2015 dans la capitale Raleigh et créé par Douglas Pogar et Josh Fairhurst. C'est une propriété de Mighty Rabbit Studio qui est une entreprise de jeux indépendants créée par Josh. Connu pour avoir développé récemment Westland 3. Ils ont sorti plus de 200 jeux physiques pour des jeux PS4. PS Vita ou des jeux Nintendo Switch. Et si vous suivez les directs de l'E3, ils font des directs pour annoncer leur future production de jeux physiques, et que je vous conseille de les regarder pour vous taper des bonnes barres, c'est du même niveau que les directs de Devover Digital, mais sans avoir une histoire importante si vous voulez. Et donc vu que Limited Run ont fait pas mal de collectors, laquelle j'ai pris eh bien une licence que j'apprécie beaucoup dans la catégorie des jeux indépendants dans le thème Metroidvania, qui est tout simplement... Chanté est une série de jeux de plateforme et de Metroidvania développés par white 4 qui sont connus aussi pour Mighty Switch Force, de River City Girl et de Vitamine Connection. Le jeu raconte les aventures de Chanté, qui est une demi-génie et qui protège le port de Skoult contre des attaques pirates menées par Reskibot, la reine des sept mers. Elle est accompagnée par son oncle Mimic et de ses amis Polo, Sky et Rotitop. Le jeu sorti en 2002 sur Game Boy Color, uniquement en Amérique du Nord, et il est resté caché à cause de la sortie de la Game Boy Advance mais il a eu des très bonnes notes. Une suite nommée Chanté Risky Revenge est apparue sur DSI World en 2010. Puis, il y a eu l'excellent Chanté the Pirate Curse sorti sur 3DS en 2014. Après, il y a eu Chanté Half Genie Heroes sorti sur PS4, Wii U, Xbox One, PS Vita et Steam en 2016. Et enfin, celui qui nous intéresse, Chanté the Seven Sirène en 2020 pour Steam, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Bref, après avoir fait ces deux explications, on va passer enfin à l'opoxy. Alors, je fais quand même un petit avertissement, quand même, pour quelque chose. C'est que chez Limited Run, ils proposent une collector mais il faut l'acheter avant qu'il disparaisse Car ils n'en feront pas de nouveau avec cela Ou alors vous pouvez aller chercher mais c'est sur Ebay et ça va vous coûter la maison quoi Bref, passons à la boîte Voilà, le super carton Alors il faut savoir que Limited Run ont proposé plusieurs produits Ils ont bien sûr la collector avec le jeu en boîte, etc Mais il y a aussi quelques petits bonus de coche à droite qu'on pouvait ajouter dans le panier Et j'ai tout pris évidemment Et comme par exemple le tout premier objet Attention les amis Et voilà une peluche, <rire> donc voilà la peluche chantée fait par fun euh, fan gamer. Que fan gamer sont très connus pour des produits pour les jeux indés, notamment comme Hollow Night et Undertale, par exemple. Ils proposent pas mal de peluches, de vêtements, d'accessoires, des choses comme ça. Et très franchement, avoir une peluche chantée, ah, un peu son soutif, petite peluche euh, bien fait, euh, super soignée. C'est une peluche parfaite. Passons à la suite de l'unboxing. Wow. Il donne ce petit ticket avec marqué le numéro du produit qui est proposé parce qu'ils en font pas mal donc je pense qu'ils mettent 46, etc. Alors, ça c'est séparément aussi, mais c'est tout simplement des. Euh, comment je pourrais appeler ça Des petits croquis par rapport au personnage qu'il y a dans le jeu de base. Donc oh, là, on, a, on avait Sky en premier. On dirait que je collectionne mes cartes de Pokémon quoi. Et hey, salut à tous les amis Aujourd'hui, c'est David Lafarge Vous êtes prêts Ah, à... deuxièmement, on passe de Sky à Reskybot. Oh, on un Si à... <rire> la prochaine c'est une édition collector. Oh mon dieu, Chanté Petite carte euh, très jolie, très sympa de croquis par rapport au personnage. Ah, euh, évidemment, la grosse boîte-boîte. Je regarde rien d'autre, mais voilà. La grosse boîte-boîte de Chanté and the Seven Siren. Je regardé derrière et je me fais déjà spoil. N'empêche, <rire> en fait, la boîte est très sympa, surtout que bon, c'est quand même une, une boîte de collecteur, donc normalement, c'est un, un gros carton euh, comme ça là. Mais celui-là, il est quand même fin, alors qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses dedans que j'avais vu. Donc, euh, c'est parti, ouvrons, comme on dit. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons là Je vais sortir évidemment le gros élément de la boîte. Ce qui est important dans les éditions collecteurs de Limited Run, c'est la boîte du jeu. Avec bien sûr la notion qui a été faite par euh, Limited Run quand même. Bon, après, c'est marqué euh, en anglais, mais bon. Hein, c'est quand même sympa d'avoir quand même une petite boîte. Et surtout que bon, les, les boîtes version PS5, ça, ça coûte euh, limite 5 gb pour un mois. quoi. Ensuite, on va passer sur le Steelbook, avec tout simplement Chanté. Avec tous ses amis et tous ses ennemis derrière voilà le magnifique cd rom que tout le monde n'utilise plus <rire> voilà en quelque sorte c'est le cd pour l'ost du, du jeu Est-ce qu'il ya un double cd non rien du tout il ya juste un cd alors du coup un jeu de cartes voilà avec j'imagine tous les, les personnages ennemis qu'on va rencontrer quoi là sur ce coup c'est vraiment des cartes un peu plus dures que les autres ça c'est limite du plastique <rire> en quelque sorte on a des Les ennemis etc du, du jeu et il en a en total 50 ah. euh... Le super poster, évidemment Oula, attends, ça c'est pas très... Ça c'est pas très Fanny tout ça, comme poster. Non Voilà, donc on a un poster où c'est en avoy, et ensuite un poster où c'est tous à la piscine, voilà. <rire> ah non, si, ça, ok, ça j'ai compris. Voilà, c'est ça, c'est ça est ce qui était important. <rire> et non, c'est tout simplement de la raison de pourquoi j'ai pris, et de pourquoi j'ai eu pas mal de RT de fans sur Twitter. C'est la cartouche... Du jeu en version game Boy. comme je l'ai dit le tout premier jeu de la licence chantée venait de game Boy color ce qui serait vraiment très drôle c'est que ce soit vraiment compatible mais je pense pas c'est juste vraiment un truc de décoration donc je vais essayer de comprendre de comment ah je pense que ouais ça doit être un truc comme ça faire attendez je sais comment le faire ah bah voilà c'est bon, c'est bon j'ai trouvé, ça doit faire comme ça, voilà c'est juste un putain de socle. <rire> voilà après bien sûr si on est très fun euh, de chanter et, et d'avoir un truc qui ressemble à une cartouche de Game Boy c'est toujours euh, aussi bien. Avant toute chose, je vais raconter le scénario du jeu. Donc, s'il y en a certains qui veulent découvrir Chanté et tout ça, je vous envoie à ce timecode pour passer le scénario et passer directement sur la vie générale. Dans cet épisode, Chanté et ses amis ont pu avoir une semaine de vacances à Paradise Island, qui se situe sur un sommet d'une ancienne cité engloutie. D'ailleurs, elle est là pour participer au tout premier festival des demi-génies. Bien sûr, elle n'est pas la seule, il y a au moins quatre autres génies très sympas. Et à peine arrivé sur l'île, Monsieur le maire vous propose directement de faire un avant-prenière du festival. Donc, bien sûr, après avoir récupéré tous les demi-génies dans le quartier, le festival commence, donc voilà c'est tout beau, c'est tout magnifique, mais soudain les projecteurs s'éteignent et tous les demi-génies ont disparu, sauf une, Chanté. Donc évidemment l'île est un peu en panique, mais Chanté a envie de les sauver, alors que bon, ses amis veulent tout simplement avoir de bons repos. Et donc la mission est de sauver les demi-génies et de savoir qui les a capturés. Donc, le gameplay ressemble beaucoup à du Metroidvania. Pour ceux qui ne connaissent pas du Metroidvania et que je vais faire en version abrégée, en quelque sorte, c'est de l'aventure et de la plateforme, tout en progressant. C'est-à-dire que vous pouvez améliorer votre personnage pour la rendre plus forte et aussi pour avancer dans l'aventure. En combattant, bien sûr, avec des séquences de boss ou alors en achetant des objets. Et donc, dans ce nouveau chanté, il y a eu pas mal de changements par rapport au précédent. Comme par exemple, comparément aux deux autres épisodes précédents, cette fois-ci, on n'est que sur l'île. Donc, du coup, il n'y a pas de voyage, etc. On est vraiment consacré sur l'île. Aussi, comme nouveauté, si vous vous rappelez sur le Boxing, avec les cartes des monstres que j'avais montré dans la vidéo, eh bien, on peut les avoir dans le jeu, et qui sont tout simplement des petits bonus à mettre pour le personnage. C'est-à-dire, soit ramper plus vite, ou soit voler plus haut, des choses comme ça, bref. Et il y a aussi les pouvoirs qui ont deux types de pouvoirs, car le pouvoir de chanter de base, c'est de se transformer en n'importe quel animal, ou personnage mystique, mythologie, des choses comme ça. Mais il peut désormais de faire des fusions avec les autres demi-génies pour avoir tout simplement un pouvoir plus intéressant. D'ailleurs, c'est grâce à ces pouvoirs-là que on peut découvrir de nouvelles salles ou des objets secrets pour en débloquer et améliorer le personnage. Donc du coup le résumé de ce chanté il est sympa, même si euh, j'ai pas expliqué le gameplay général de chanter, après c'est un peu dur d'expliquer un gameplay en entier, je ne sais pas s'il sera meilleur que euh, Pirate Curse ou même sur les autres épisodes, mais au moins l'idée de proposer d'être vraiment que sur l'île va me changer un peu parce que j'ai fait Pirate Curse et Half-Shiny et c'était à peu près des voyages à faire. Là cette fois-ci on est que sur l'île et donc ça va me changer un peu. Si vous aimez le gameplay de Metroid et de Castlevania, je peux vous le recommander fortement et de découvrir les autres épisodes précédents. Je vais arranger ce bordel pour vous montrer ce qu'il y a eu en rés au résultat de tout ce unboxing, incroyable. Le jeu en version euh, Game Boy. Le CD-ROM. Le super poster euh, qu'on peut avoir dans n'importe quel sens. Ensuite, bien sûr, le steelbook avec la boîte du jeu... Ensuite, les cartes Limited Run, dont 4 sont des cookies euh, du jeu. Un paquet de cartes avec une petite description marquée par rapport à chaque ennemi. Il y en a 50 au total, donc euh, c'est bien de savoir. Et enfin, évidemment, le gros paquet de tout ça, la peluche fait par Fangamer. Ah je suis mort. <rire> Donc voilà, c'était le boxing euh, de chanter NC7 Siren par Limited Run sur Nintendo Switch parce qu'il était aussi possible sur PS4. Mais voilà, on a fait un petit tour de ce qui proposait euh, Limited Run. Donc évidemment, Limited Run propose aussi sur d'autres jeux indépendants que ce soit pour PS4 et sur euh, Nintendo Switch. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir euh, des petits objets comme ça de gauche à droite euh, pour avoir une, vraiment une bonne édition. Mais bon, évidemment, la seule chose qui était intéressante dans le boxing, c'est tout simplement avoir la version en boîte du jeu. C'est souvent le seul moyen pour avoir une édition collector d'un jeu indépendant qu'on aime beaucoup. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une compagnie qui propose des éditions collector comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, mettre un commentaire si vous avez un avis sur Limited Run et que vous avez fait aussi un unboxing dessus et que d'ailleurs si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce même genre avec les boîtes Limited Run par exemple, n'hésitez pas à me dire. Même si je vais peut-être pas prendre toutes les éditions collector qui proposent Limited Run, au moins je prendrai ceux qui peuvent être intéressants pour moi à partager. Donc voilà, passez une très bonne journée et à une prochaine vidéo. Bye bye. Euh... Du coup je vais mettre quoi comme musique Non pas celle-là. Pas celle-là. Ah celle-là, elle est pas bonne. Quelle actique incroyable que je fais. <rire>